Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour montrer un petit peu comment est-ce qu'on navigue sur la plateforme MOOC de Telabotanica. Euh, donc vous allez ici sur le bouton en haut à droite, cliquez sur connexion, vous arrivez sur la page de connexion, on vous propose d'entrer en identifiant un mot de passe, euh, éventuellement de créer un compte si vous n'en avez pas encore. Alors attention, euh, c'est vraiment pas intéressant de créer un compte sur la plateforme MOOC, euh, ce qu'il faut c'est créer le compte sur Telabotanica directement, parce que si vous créez le compte sur la plateforme MOOC, vous ne pouvez pas accéder à Telabotanica avec ce compte-là, ni à The Plant Game. Alors que si vous créez le compte sur Telabotanica, vous pouvez accéder avec ce même compte à la plateforme et au Plant Game. Donc en résumé, on utilise le compte Telabotanica pour entrer partout et on ne s'amuse pas à créer des comptes à droite à gauche sur la plateforme et sur le plan de game. Ça c'est uniquement pour les personnes qui voudraient éventuellement n'utiliser que le, le MOOC sans, euh, sans rentrer sur le plan de game ou sur Telabotanica, ou qui visitent le plan de game et qui ne connaissent pas la, la, le MOOC ou Telabotanica et qui veulent juste jouer au, au jeu. Quoi. Donc nous, on utilise notre identifiant Telabotanica et on se connecte. Alors c'est parti on arrive sur la page d'accueil euh, des MOOC, donc il faut descendre un petit peu dans le bas de la page. C'est un petit peu con de devoir faire défiler toute la page, mais bon, c'est comme ça. Là, on clique sur le cours et on arrive sur la page d'accueil du cours. Et à partir de là, la navigation, elle se fait exclusivement dans ce bandeau de droite, ici. Euh, donc le, le bandeau qui est cité sur la droite de l'écran, bon... On verra après qu'il y a aussi cet autre bandeau ici en haut sous le bandeau bleu qui nous permet un petit peu de naviguer en fait de revenir en arrière dans une hiérarchie de pages mais on verra ça tout à l'heure. Donc là sur, le, sur la droite du bandeau on a le sommaire avec l'accueil euh, et puis les différentes séquences donc la séquence d'introduction qu'on peut faire euh, défiler ici, euh, la séquence 1 et puis, au fur et à mesure des semaines, on va avoir accès aux autres séquences qui vont venir s'intercaler ici. En dessous, on a un résumé, un aperçu des derniers messages qui ont été postés dans le forum Actualité. Et puis, on a le lien vers les forums, le lien vers les 10 familles et les 30 espèces, le lien vers le plan de game, et le lien vers euh, la carte des utilisateurs. Donc ici on a accès à tout ce qu'il faut en fait pour naviguer euh, avec un certain nombre d'autres euh, ressources qui sont accessibles euh, ici. Euh, dans la séquence introduction, notamment on va retrouver euh, la bibliothèque avec les liens vers les articles en ligne sur euh, euh, l'encyclopédie Universalis. On va retrouver euh, les jeux, le plan de game et les mots croisés. Donc euh, il faut rentrer euh, dans les séquences d'introduction. Euh, si on vous mettait euh, tous les liens vers 10 000 trucs euh, en vrac sur la page d'accueil, like, euh, on serait tout aussi perdu. donc c'est rangé là, euh, à l'endroit où on en a besoin. Donc euh, soit avec des liens génériques dans cette barre de navigation à droite, soit euh, sur des pages au sein des séquences. Et donc euh, en utilisant cette barre de navigation, on peut y accéder assez rapidement aussi. Donc, si on rentre par exemple sur euh, la séquence 1 observée, et qu'on va avoir euh, les vidéos, on va aller voir la vidéo botanique en Algérie par exemple, on a la vidéo ici, qu'on peut euh, directement lire et en dessous on a le lien euh, vers le script de la vidéo donc si je clique dessus j'ai le pdf qui s'ouvre focus sur la flore d'algérie voilà donc euh, vous accédez au, aux vidéos euh, ici à partir du bandeau de, de droite hein. Vous pouvez voir la vidéo directement sur la plateforme Mo Vous n'avez pas besoin d'aller la voir sur Vimeo ou je sais pas où. Et euh, vous avez le lien vers le script qui se trouve en général directement sous la vidéo, hein, sous l'encart le, sous euh, du lecteur vidéo. Vous pouvez naviguer ici. Quand vous êtes arrivé à la fin d'une page de cours, vous avez accès à la page précédente ou à la page suivante et donc là notamment euh, dans le cas de la, la vidéo sur l'Algérie euh, en cliquant sur page suivante ce qu'on a fait c'est qu'on est passé quand je reviens là sur le bandeau de droite quand on regarde le bandeau de droite on était sur vidéo 4 botanique en Algérie et en cliquant sur le lien qui se trouvait là sur la page précédente et eh bien on vient de passer sur ressources vidéo 4 et si je cliquais ici sur le lien en, de, en dessous à droite de, de l'image si je cliquais sur Suivant, Activité, Recette d'Algérie, eh bien, ça m'emmènerait ici sur la page suivante du cours. Donc, on voit qu'on suit la progression, euh, soit depuis le bandeau de droite en cliquant sur un des liens qui nous intéresse, soit depuis la page sur laquelle on se trouve. Quand on est arrivé à la fin de la page, vous voyez, il n'y a plus rien dessous, on a accès à la page précédente et à la page suivante. Et donc ici, par exemple, on peut télécharger la présentation euh, sur la flore d'Algérie avec... Euh, donc c'est plus le script comme on l'a vu précédemment, mais c'est carrément euh, une présentation générale sur la flore d'Algérie, les ressources, et puis euh, des photos, des images et des informations. Voilà un petit peu. Euh, pour euh, aller sur euh, The Plant Game, par exemple... On va cliquer ici, The plan game. Donc là, il vous propose de vous entraîner. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver directement là. Bon moi en plus il a reconnu ma connexion, mais je vais fermer, je vais me déconnecter puis euh, si jamais vous n'êtes vous pas reconnu automatiquement. Ah bah non, bah moi je suis connecté directement. Alors je peux pas me... où est-ce que je me déconnecte me déconnecter obligé de jouer à, à plan de game jusqu'à la fin des temps bon voilà j'espère que vous serez connecté sinon vous devriez avoir ici à la place de cet écran là un écran de connexion euh, avec deux euh, deux icônes en haut une en couleur une en grisé donc normalement en couleur c'est l'icône de The Plant game ou de peut-être je sais plus une RIA ou euh, ou la map, enfin le laboratoire qui a développé le, le jeu, et puis à côté, une icône une de Telabotanica qui est en gris, donc vous cliquez sur l'icône de en gris, elle va passer en, en couleur, et puis en dessous, vous rentrez vous identifiant Telabotanica, votre mot de passe Télabotanica, vous cliquez sur connecter, et paf, vous êtes connecté. Et ensuite, vous allez dans Entraînement, ici en haut à droite, vous choisissez un niveau d'entraînement, donc euh, ici, moi il y a tous les entraînements auxquels j'ai déjà joué, puis sinon, vous allez sur le bouton Plus, Nouvel Entraînement, et puis vous pouvez choisir Ici, un des entraînements qui vous intéresse, parmi tous ceux qui existent. Voilà pour le plan de game. Euh, voilà, bon, on a vu, euh, on a fait un peu le, le tour, euh, les principales euh, fonctionnalités de la, de la plateforme. Euh, on reviendra peut-être sur d'autres fonctionnalités un peu plus précisément euh, dans une autre vidéo. À bientôt